Je suis Rémi Gaillard, je vous parle au nom de l'association L214 qui fait des vidéos quand même vachement moins drôles que les miennes. Les images qui vont suivre dévoilent encore une fois la cruauté des hommes envers les animaux. Ça se passe malheureusement chez moi dans les Raux, à l'abattoir de Pézenas. Mais également dans celui du Mercantour, dans un autre département dans les Alpes-Maritimes. En fait, personne n'est à l'abri. À l'abattoir de Pézonas, on tue des chevaux. Certains sont tirés dans le piège avec un treuil. Beaucoup de chevaux paniquent. Avant d'être égorgés, les chevaux ont le crâne fracassé par un pistolet à tige perforante. Le but est de les rendre inconscients, mais les ratés sont fréquents et la douleur aiguë. Les chevaux sont saignés trop longtemps, après avoir été plus ou moins étourdis et risquent de retrouver leur sensibilité sur la chaîne. Tués au couteau, ils perdent de la vie, suspendus par un crochet. À l'abattoir de Pazonas, on tue des moutons, sans les étourdir. Les moutons voient les autres animaux se vider de leur sang. L'employé n'immobilise pas les moutons comme l'exige la réglementation mais les suspend totalement conscients sur la chaîne. La souffrance des moutons est extrême. Ils se retrouvent suspendus, la gorge tranchée et se débattent jusqu'à leur dernier souffle. Cet employé perce l'œil d'un mouton avec la pointe du couteau avant de l'égorger. À l'abattoir du Mercantour, on tue aussi des moutons, parfois avec étourdissement, parfois sans. Quand ils sont étourdis, c'est par choc électrique. Mais la méthode n'est pas correcte et beaucoup de moutons reprennent conscience, la gorge tranchée sur la chaîne. Les chevreaux subissent le même sort. D'autres moutons sont tués sans étourdissement et ça se passe comme ça. Comme à l'abattoir de Pezonas, la plupart des moutons sont suspendus totalement conscients. À l'abattoir de Pézonas, on tue des cochons, comme cette truie qui reçoit des chocs électriques avec une vieille pince absolument inadaptée. L'employé lui administrera une décharge électrique à cinq reprises. Les jeunes cochons sont aussi étourdis avec une pince qui devrait provoquer un étourdissement instantané, ce qui n'est clairement pas le cas ici. À l'abattoir de Pézenas, on tue des vaches, des veaux, des taureaux. Il arrive que des bovins soient mal étourdis et se retrouvent suspendus, conscients, avec tout le poids de leur corps supporté par une patte. Des bovins sont aussi saignés à vif, sans étourdissement. Ils sont retournés, puis égorgés. Le sacrificateur n'hésite pas à revenir couper la plaie béante et à actionner le tonneau avant même que le bovin ne soit mort. Ces manipulations provoquent une souffrance inouïe, c'est une lente agonie. À l'abattoir de Mercantour, les bovins étourdis, comme ce veau, n'ont guère plus de chance. Les signes de reprise de conscience ne provoquent aucune réaction chez les employés. Quant à la mise à mort rituelle des bovins, c'est tout simplement le retour au Moyen-Âge. La mentonnière est inutilisable. Les employés se servent d'une corde pour maintenir la tête des animaux dans la position renversée. Donc les images se suivent et en fait c'est toujours le même cauchemar. Combien faut-il encore d'exemples pour mettre un terme à ces souffrances inutiles, de plus en plus de personnes diminuent leur consommation de viande, et j'en fais partie. D'autres choisissent de ne plus manger les animaux, et j'espère arriver à ça. Maintenant, il est temps d'agir. Il faut que dans les écoles, dans les selfs, dans les restaurants, on puisse enfin avoir le choix de manger végétarien ou vegan. Et personnellement, je me dis que c'est quand même dommage pour les animaux bah, de cohabiter avec 7 milliards de cons. Là encore, j'en fais partie. Pour plus d'infos, connectez-vous sur l214.com.